On ne connaît pas très bien cette discipline, hein. on va vous expliquer un peu brièvement, grosso modo c'est 15 mètres, le premier arrivé en haut a gagné, il y a une qualification ce matin par temps. C'est Oui, tout, ouais, tout à fait. Alors, le mur fait 15 mètres de haut. Les prises sont les mêmes sur les sur les deux couloirs. Euh, le but de jeu est d'arriver le premier en haut. Et euh, on a deux, deux concepts, en fait, dans la compétition. Vraiment, la phase de qualification, où le but de jeu, c'est de faire le meilleur temps. On a un essai dans chaque voie. Et ensuite, les phases finales, où on a un tableau. Le premier tombe contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier, etc., etc. Et le premier qui arrive en haut élimine le, celui qui perd. Et, et, et on avance comme ça pour arriver jusqu'au jusqu final. Qui, Lucas Alginal qui est bien parti, Adrien, Adrien qui produit on un bel effort. Lucas revient, il remonte derrière ah, et Adrien du coup repasse devant. C'est Adrien Le Maire, applaudissement pour Lucas Deschers qui nous quitte. Le fait d'avoir l'escalade au JO, c'est plutôt une bonne chose pour l'escalade les de manière générale et aussi pour la vitesse. On a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes là qui commencent à se mettre à la fois la vitesse par le biais de, du combiné des jeux olympiques avec l'effet un peu d'annonce des jeux olympiques ils, ils arrivent de petit à petit euh, à se mettre à la vitesse à la voie record à la voie classique mais de manière générale à la vitesse qui est plutôt une bonne chose pour le développement de l'escalade de vitesse. Aurélia est plutôt bien partie elle aussi, c'est vraiment en le coup à coude à coude, en là on va attendre jusqu'au jusqu bout la de vitesse, ça apporte beaucoup de choses sur, sur à la fois pour la difficulté, à la fois pour, la, pour le bloc. Pour le bloc, ça va, ça va aider aussi un peu à, à avoir les, toutes les questions de timing qu'on peut avoir sur la vitesse, c'est-à-dire arriver à coordonner en fait, les, euh, les actions effectuées avec les bras et les jambes et, euh, et arriver à faire ça de la manière la plus efficiente possible. Euh, C'est ce qu'on va aussi retrouver souvent en bloc. Donc. Et ensuite, sur la difficulté, euh, essayer d'arriver à rythmer, à avoir une gestion de la voix, de, des temps forts et des temps faibles sur une voix et d'arriver à accélérer dans une voie pour, pour, pour passer des passages qui sont difficiles. Et parti, Guillaume, Guillaume à gauche et Adrien à droite. Est Guillaume est parti très vite. Allez, euh, pareil nous. il arrive à être très très fluide dans son escalade. 6, 6, 75 euh, 6'75, c'est quand même un, un très bon temps. On rappelle bon rappel de son 6'48 en qualification. Ah, Ça va être compliqué, elle est concentrée. Elle est en vert, elle est chez elle. Effectivement, Anouk à la maison, ça va pas être facile d'aller la chercher. Maintenant, euh, maintenant, on va voir ce qui, ce qui va se passer. Vous suivez en direct la finale c'est ah bien parti pour Anouk Elle nous a fait une petite erreur en bas, elle nous a manqué un peu de, de, de puissance Ouais Voilà, 7.62 à l'égal, son record personnel aujourd'hui. Là on vient de voir Guillaume là, qui vient justement de, de se remettre la voix dans la tête et de se renimer. Hein, se se pas pas hein. Ouais ils ont Il pas besoin Ils ont pas besoin de se regarder, ils se connaissent par cœur et ils s'entraînent tous les jours ensemble et ils se sont faits... Énormément de énormément de runs ensemble, ça y est ils se mettent en place et euh, ils vont être euh, sous les ordres du starter. Au vert, attention. attention c'est parti, Quentin était plutôt bien parti mais, bon mais Guillaume, euh, Guillaume a repris le dessus. Le et là il finit plutôt fort. Oh 6'50, 650 C'est un, un temps très très bon. Il est, euh, il est à 200 centièmes de son temps de qualification. Quentin, ah, un deuxième, ah, au et au un fur et à mesure des tours c'est plutôt une très très bonne chose. Euh, Quentin avait fait un super départ, il était vraiment bien parti et par contre euh, Guillaume a su reprendre le dessus euh, tout de suite et plus lâcher, lâcher jusqu'au bout. L'intérêt de la voie classique, il est, il est, il est multiple. et Forcément, il y, a, il y a toujours un intérêt un peu historique. La voie classique, c'est quand même le, la, la base de l'escalade de vitesse. À chaque fois, on changeait de voie sur les compétitions euh, vraiment de manière historique. Et, et ensuite, on est venu vers la voie record. Donc, c'est plutôt une bonne chose de, de se garder ce côté-là. Et ensuite, le côté adaptation euh, sur chaque compétition reste intéressant. Que, euh, on n'est on est pas à l'abri aujourd'hui que euh, la voie record change dans le futur. Et il faut que, que nos grimpeurs euh, sachent euh, se remettre à niveau et s'adapter assez rapidement sur, sur des nouvelles choses et, euh, et être le plus performant possible, le plus rapidement possible.